Aujourd'hui à Nior Plage, Nior TV vous propose de découvrir le yoga sur chaise, un yoga ouvert à tous, mais particulièrement adapté aux personnes âgées ou souffrant de pathologies. On va presser très légèrement les pieds dans le sol, très légèrement les deux ischions dans la chaise, très légèrement les omoplates vers l'appui du dossier pour sentir toute la colonne qui s'allonge et qui se détasse. On peut venir s'initier au yoga sur chaise à Niort plage donc à tout âge, toute condition physique, c'est un yoga adapté mais un yoga qui est ouvert à tous. C'est la troisième édition, je crois maintenant que du coup j'interviens pour proposer du yoga adapté sur chaise. Donc euh, à la base c'est un yoga qui a été fait pour euh, les seniors, les personnes à mobilité plus réduite ou ayant des difficultés physiques, les empêchant de pouvoir se relever euh, facilement, s'abaisser, ou ayant des difficultés pour se poser sur les genoux, par exemple les poignets, etc. C'est un yoga qui est euh, accessible euh, voilà, à tous les âges. La semaine dernière par exemple, il y a un monsieur avec, euh, qui est venu avec son adolescente de 15 ans par exemple, euh, personnes retraitées qui viennent aussi ou pas, voilà c'est vraiment ouvert à, ouvert à tous. Prochaine une séance de yoga sur chaise le mardi 26 juillet à 10h au parc de Près-Le-Roi.